Alors, nous continuons. Voilà, je disais, nous continuons notre vidéo. Donc, la création de notre compte, toujours e bourse Donc, quand on a tapé, vous avez vu le numéro, euh, le compte ne passait pas. Ça ne s'est pas activé parce que nous avons marqué une mauvaise date de naissance. Alors, je vais recommencer simplement. Je vais marquer donc là, on va mettre 30 11e mois et 1998. 18. Alors, on va mettre OK ensuite parce qu'en en bas, c'est connecté. OK, mettre connecté. Et, euh, okay. vous Ouais. Euh, voilà ça nous génère déjà une autre page créée ou création hein, de compte vous voyez la création de compte donc c'est déjà pour se créer voilà son compte déjà on passe donc par par ici voilà donc je vais un peu avancer pour voir mieux euh, voilà voilà donc nous avons la création hein. création de compte ok, donc on a déjà marqué que euh, vous devez tout remplir en fait. Vous devez tout remplir homme. Oh, ça c'est parce que c'est un homme ici. Donc la première cage là, ça C'est un homme. Si c'est pas un homme, vous mettez femme ici et puis vous changez ça. Donc il y a déjà le nom qui sont générés. Voilà par défaut. On va simplement remplir ce qui n'a pas été rempli. Euh, voilà. On va descendre par exemple. Euh, on va venir là. On va mettre notre adresse ici. Je vais dire l'adresse. La première adresse c'est pour dire je suis bien sûr ou je suis à Franceville, Donc ça libre je vais mettre au Je vais dire lui reste au au au Voilà, on va donc dire au Voilà le dégué. Voilà et on va mettre, on va passer ensuite, on va descendre ensuite on va dire à la boîte postale de 00 hein. Après on plus. Voilà, bon sang, plus, sang, sang, sang, sang, sang, sang, lieu. sang, sang, sang, sang, sang, voilà sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, votre sang, sang, sang, sang, sang, sang, sang, toutes les informations compte. voilà donc ensuite vous venez ici la nationalité d'origine on a déjà dit nationalité gabonaise mais nationalité d'origine si vous êtes français à part votre gabonaïsé votre nationalité gabonaise euh, voilà comme vous avez dit nationalité gabonaise vous pouvez être naturalisé donc on demande votre nationalité d'origine vous mettez euh, voilà vous devez confirmer nationalité gabonaise vous mettez française si vous êtes bien sûr nationalité française mettez votre numéro ensuite votre numéro va être généré automatiquement le candidat présente qu'il a un handicap non pour son cas donc ensuite on demande son email ta boîte email est là et c'est là où tu mets maintenant ton email et écoutez bien votre email en ce moment est très important parce que quand vous allez remplir ça c'est par cet email qu'on va vous renvoyer un code de confirmation ce code de confirmation voilà vous permet d'activer votre compte e-bourse donc remplissez cela bien donc je vais mettre là, ici on a souris on va mettre sur EFM en voilà on voilà arrête mail ici.com voilà donc on a tellement bien rempli ok donc on demande ton adresse email ici ensuite on va encore te demander en bas sur marque on va te dire encore adresse email à la il faut pas être agacé tu fais CTRL C copier et tu colles on te demande de confirmer cette adresse email tu fais CTRL C Ok Ensuite, tu si descends, on te demande ton numéro de téléphone ou ton adresse email encore. Tu peux simplement refaire contrôle C pour donner cette adresse email. Donc moi, 3, je dis 3, toujours adresse email. Ensuite, on te demande le mot de passe de cette adresse email, Voilà pourquoi je vous ai dit, ayez l'adresse email et votre mot de passe. Donc mettez le mot de passe sur votre adresse email parce que cela vous l'avez baisse, va vous contacter pour vous donner un code pour activer votre compte. Donc son code, c'est Juni, c'est on a mis une touriste touriste 106 ensuite on a c'était ok suivant il y a une erreur on va vous dire il y a une erreur voilà il y a une erreur en haut on dit il y a une erreur en haut c'était s'il y a vraiment une erreur donc ce qui est ça veut dire que là c'est la majuscule qu'on devrait mettre hein. ok donc on est majuscule voilà il adresse email Non mais bon, hein, L'identifiant au fait, je reviens. Ici. Identifiant, adresse email, téléphone. tu peux mettre ton nom. Quand je mets l'identifiant, tu peux mettre euh, Tori Je Tu peux simplement mettre ton nom. Tu n'as pas besoin de mettre cette adresse moi, je vais mettre ton identifiant, je vais mettre son nom. Hum? Je, je vais voilà. mettre ton nom, du Je mets mettre Donc, je, je, je, je peux mettre aussi cela de vous tuer ici donc ensuite on vient là on regarde notre adresse mail n'a pas été bien marquée donc on recommence, on essaye et ok on trouve un problème donc il faut tout vérifier les champs et a le mot de passe qui manque vous voyez là on a juni donc là c'est maintenant vous remplissez juni euh, torif 206 et si c'est juste vous mettez ok voilà que si c'est bien marqué voilà on a traversé dans voilà ce qu'on appelle une autre page ou encore une autre activité et là on vous demande encore beaucoup de choses vous voyez là on demande création du compte encore donc on vous demande maintenant le nom de votre père euh, ici vous devez remplir donc le, le nom et prénom du tuteur, le nom et prénom de, de la tutrice, leur numéro de téléphone respectif donc déjà vous voulez mettre si on a la nationalité gaboulaise, voilà, moi je vais mettre nationalité père nationalité gabonaise, mère nationalité gaboulaise, nom euh, de prénom, voilà, ça son père, donc vous n'avez pas besoin, vous mettre aussi le nom de votre père. Voilà, c'est très très très très facile, hein, ce qui veut faire. C'est très facile. Donc je vais seulement ce que je vous dis. Voilà, donc vous mettez le nom et le prénom, bien sûr, le nom et le prénom, j'aime bien voilà j'ai le nom, ah, ensuite je mets le nom, voilà hein. voilà, donc ensuite je mets son numéro pour le moment je ne vais pas remplir le numéro parce que voilà, disons que le euh, numéro je ne mets pas, donc je peux mettre un numéro comme ça le numéro 116, je vais mettre le euh, 116 comme celui que j'ai d'abord mis donc le numéro 116 je vais mettre 96, le numéro comme ça, je mets ça le numéro comme ça. Après, je change le devant. Donc, vous mettez les informations. Ces informations-là, vous pouvez changer. Ici, le nom de Et là, ici, dans la mère. Ici, tu as ici, la famille. Voilà. Parce que je connais. Et ici, mère. Ici, voilà le nom de la maman. On a le prénom de la maman. Voilà. Ensuite, vous mettez aussi le numéro. Confirmer. Donc, vous pouvez mettre d'abord n'importe quel numéro, hein, vous mettez le numéro que vous voulez, et après vous arrangez. Voilà, moi c'est parti, je n'ai pas le numéro. Ensuite, après avoir fait ça, vous mettez OK. Vous voyez, après avoir mis OK, après avoir mis OK, donc on a fini de remplir les informations concernant notre père et notre mère. Ensuite, qu'est-ce qui se passe On nous demande ici, on nous dit ici d'abord, des félicitations. Félicitations, votre compte a été créé, consultez l'email et copiez le code de confirmation pour activer votre code. Donc, la petite inscription ici, que vous lisez d'abord, ouais, voilà. Ensuite, ici, votre inscription a été prise en compte. Alors, vous devez confirmer l'inscription. Pour cela, vous allez à la boîte email. La boîte email, c'est votre boîte email. L'email, vous avez vu tout à l'heure, on a rempli l'adresse email. Et ensuite, on a mis le mot de passe. Donc, ici, le code de confirmation là j'ai le code de confirmation, vous devez le prendre dans votre boîte email et si vous avez vu moi j'ai la boîte email, j'ai ma boîte email ici, je viens regarder le message qui a été envoyé voilà, je viens regarder ici, boîte email, boîte email, qu'est-ce qui a été envoyé comme message je regarde réception vous voyez j'ai un message ici, NBG j'ai un message NBG voilà, mon message NBG dit quoi message NBG dit quoi c'est là, hein, mon message NBG voilà on me donne le code de confirmation vous voyez c'est très simple hein mon code de confirmation c'est vrai que c'est un peu flou les images mais voilà c'est que j'ai pour pouvoir vous aider donc ce sont les meilleures vidéos que j'ai puis faire si vous êtes bloqué à n'importe quel endroit même si vous avez marqué des mauvaises informations voilà, essayez de... abonnez vous aussi déjà n'oubliez pas vraiment abonnez vous Et voilà donc le, 6, le code c'est 690721 6907 21. Donc vous venez 69, vous venez simplement 69, vous venez cliquer sur code de confirmation. Vous mettez ici. Vous mettez d'abord ici votre adresse email. Hein? Vous remettez l'adresse email, vous copiez, coller. Moi je fais le copier coller directement les l'adresse email. Ensuite, je mets 67 09. non, pas, non? Si vous n'avez plus à vous, oublier, vous revenez 21 à la fin. Hein? 67, 0 et 21. me OK. On est de code mail incorrect, donc c'est sûr que je me suis... 0,7, 69, 0,7, 21. 69, 0,7, 69, 69, 69, 0,7. Donc, OK. Ensuite, vous voyez, on a écrit... Oh, super et oui, voilà j'ai mis de compte a été créé avec succès waouh bravo vous venez de créer votre compte ici donc merci pour cette première phase de création du compte vous voyez bien ici vous pourrez ensuite essayer de modifier des choses arranger votre compte arranger vos téléverser ce que l'on demande mais voilà nous avons fait la première partie de notre création de compte -tibourg. Allez N'oubliez pas de vous abonner vraiment Alors, euh, Bonne journée à tous